Cette bad news vous est présentée par Displate. Nombre... Ah non, non, non, non, c'est pas... pas... Parce que là, il y a vraiment un problème. Mais bah non, mais en fait, ouais. j'ai compris par rapport aux semaines d'avant ouais. où tu me disais, faut pas que ça cache tout, euh, juste cache juste tes cheveux. Bah Du coup, j'ai juste caché mes cheveux. Oui, mais il y a une question de moite-moite, tu vois, ouais. en général. Alors bon, là, c'est pas moite-moite, c'est un tiers, j'ai envie de dire. Ouais. Mais là, le problème, c'est qu'on n'est pas sur un tiers. Là, on est sur... ah Je suis nul en maths, mais... On voit vraiment que tes cheveux… Bah, oh, déjà, wow. je sais pas si on te déjà dit, mais tu es le, la seule personne au monde que je connaisse qui a la coupe de Végéta. <rire> Putain, alors ça c'est ouf, parce que les gens me le sortent sur Insta et je fais « mais je l'ai toujours eu !» Même quand vous allez voir mes photos où j'ai mes cheveux, on voit que ça y a cette petite pointe. Oui, mais c'est dingue, parce qu'il ah, oui, n'y a que Végéta qui, qui a ça, normalement. Ouais, et puis il y a ma mère aussi. Ah, c'est ça. Et oui. Alors déjà, je te dis que Disney n'a pas racheté euh, Dragon Ball. Ouais. Donc déjà c'est compliqué ce qui se passe là. Ah, et oui. ensuite on voit tes cheveux chauves. Voilà. Eh oui non mais je le vois bien là en plus. Oui oui en effet t'as raison. Bah non bah, je je mettre autre chose. J'ai ce, ce superbe bonnet. Ah c'est notre une... propale quoi. C'est un cadeau de Théodore qui l'a ramené du Pérou. Et, euh, et il... il se met dans les deux sens. Ah quel... c'est du génie. En plus de ce côté il y a des lamas quoi. Qu'est-ce que je fais je fais côté jaune ou côté blanc. À bah, demander aux gens. <rire> Moi je préfère voir les lamas personnellement. Il y a les, les lamas Allez, on passe sur côté jaune alors. Un homme a reçu 4000 appels en une journée. Tous les jours depuis la sortie de Squid Game. Oh, le pauvre... C'est le numéro qui est écrit. C'est le numéro qui a donné dans la série. Mais Squid Game. Putain, il y a des numéros exprès pour le cinéma. 555, machin. Et voilà. Bah, en Corée, ils sont pas au courant, a euh... priori. Ils ont inventé un numéro, et puis le ils mec... A, le ils ont inventé un numéro, et c'est le numéro de quelqu'un qui n'en peut plus. Le propriétaire numéro concerné a aussi indiqué qu'il comptait pas pour autant en changer, son téléphone actuel étant lié à son travail. La société de production Sirène Picture, à l'origine du Squid Game, serait en négociation avec lui pour tenter de trouver une solution au problème. Voilà. Bah, ils font un reupload de la série avec le numéro modifié en effet spéciaux, et puis Voilà. Mais le mec dit qu'il n'avait jamais vu la série. Et qu'il qu ne comprenait pas. les appels. Il ne comprenait pas. Mais enfin, mais moi, quoi, il devenait fou. Ah, c'est genre, je voudrais jouer à. Oui, c'est ça. Et il devenait fou. Et c'est des, des amis à lui qui avaient vu la série qui ont dit Je crois qu'il y a ton numéro dans la série. Mais t'imagines Mec, euh, c'est ton numéro. C'est fou. Bah, moi, je pense, je profite du truc et je crée une société. <rire> Je une petite SAS, euh, euh, SARL, ouais. j'en sais rien, euh, micro-entreprise, puis j'organise le truc. Ouais, mais t'as raison. Et en tout cas, il ouais. y a des gens qui ont proposé de racheter son numéro de téléphone pour 85 000 dollars. Ah ouais! Wow. <rire> ouais. Et c'était une bad news de. Vivian Et, Générique, c'était jamais arrivé, je crois. Manche, manche, cravate, lunette, lunette, lunette, double lunette, lunette, lunette, lunettes, lunette, lunette, lunette, lunette, make bad news Bad news vous est présenté par les arrêts sur images très peu flatteurs tels que... Merci beaucoup Oh là là, oh là là. oh, oh, là là. oh. oh non, oh, non mais qu'est-ce que... Oh la tête, c'est pite. Ah ouais, non là une autre. Côté du visage. Ah euh, ouais. Ah oui oui oui oui oui oui. Ça c'est un classique. En vélo. C'est excellent. Alors vous me direz, c'est pas super sympa hein, de faire des arrêts sur image sur ces petites têtes involontaires qu'on peut faire. Mais je vous dirais que moi, <rire> et non non non non pas du tout. Vous ne m'aurez pas. C'est moi qui fais le montage, donc... Euh... Sauf si vous décidez de faire pause sur la vidéo. Oh mon dieu Merci beaucoup, Ariel, de tous les chapeaux que t'as mis. Je trouve que c'est vraiment celui qui est le plus compliqué. Parce que le chauffeur de taxi, ça allait. Ouais. Le chauffeur de lama. Ouais. ouais. Je suis moins... Ça te va... C'est pas... Ne te mets pas sur Tinder comme ça. D'accord, ok. Bonjour, mesdames, messieurs, transgenres, sans genre, mauvais genre, badounettes, péruvien... C'est Bad News, bad news c'est l'émission de l'autre actualité. On n'est pas là forcément pour rire, mais on est là pour faire un état des lieux de l'humanité. croyez-moi, on est une belle brochette de con. Je vous rappelle que Bad News est la seule émission qui affirme ne pas vérifier ses sources. Merci d'être de plus en plus nombreux dans l'émission. Et tout ça, c'est grâce aux shorts. Et vous avez vu Les shorts, maintenant, sont inédits C'est des shorts inédits C'est des bad news de quelques secondes le matin pour vous, en cadeau. Voilà. Est-ce qu'on pourrait Et... dire que c'est des shorts propres C'est des shorts très propres. Qui n'ont jamais été portés Avec des choses sales dedans. Oh. Comme mon caleçon. En bref, de Maxime. En bref. Ça se passe en Espagne. C'est tu sais euh, quand on est l'été, on se dit ah qu'est-ce qu'on fait Voilà, euh, bah, es en vacances dans un coin. Bon, tu vas à la mer un jour, tu vas à la fête foraine un autre jour. Et puis à un moment, tu cherches des activités, euh, des trucs un peu plus euh, voilà qui font bouger, genre du quad ou du jet ski ou du saut à l'élastique. Bon. <rire> Voilà. C'est les gens fans de quoi des de moto quand ils sont à l'astique, ils peuvent pas s'embêcher. Ouais, ils, ils font ça, voilà. Et euh, ça se passe en Espagne, et justement, c'est une jeune femme qui a décidé de faire du, du saut à l'élastique. et euh, elle est sur le bord, et l'espagnol, le, le, qui a un fort accent espagnol, lui dit en anglais, No jump Et elle, elle a fait, Ah, no jump yeah! Elle est morte. <gasps> c'est horrible, et en même temps, il euh, faut faire attention aux accents, quoi. Oh elle le, elle, tu le vois que t'es pas euh, attaché normalement Oui, mais enfin... C'est que vraiment, t'es à fond euh, dans... Oh, j'ai sauté, j'ai sauté ben, Peut-être qu'elle avait pas peur, de... que je sais pas... L'instructeur a été mis en cause pour faute grave, bien entendu. Mauvaise explication, meurtre par négligence. L'avocat a défendu le gars en disant « bah oui, mais il avait quand même dit no jump. » Et ouais, mais bon, euh, voilà, elle n'avait pas compris. L'enquête a également démontré que l'instructeur aurait vérifié que Véral Moll avait bien 18 ans, et ce n'était pas le cas. Elle était... Elle avait 17 ans. Ah, elle a menti en plus. Ah, elle a menti sur son âge. oui. Voilà. Faisais gaffe. En bref deux. Encore. Vivian Le petit démon. Incroyable mais vrai. Pourquoi Je sais. Quel, quel est le lien Je sais. Pas. Les flammes. Euh... Ouais ouais je pense c'est ça. <rire> Mes doigts se sont mis là. C'était soit j'étais un homme avec deux bites à trois bits, pardon, parce que sinon, j'en je, ouais. oublie une. Mais dernièrement, c'est, je l'oublie beaucoup. Alors, incroyable, mais vrai. Le patient se plaint de graves douleurs abdominales. Les médecins retrouvent un kilo de clous et de vis dans son estomac. C'est en Lituanie que ça se passe. Vendredi dernier, ils ont découvert dans l'estomac d'un homme un kilo de petits objets en métal. Le patient a été admis à l'hôpital de Kleipeda, sur la Baltique. Il avait des graves douleurs à l'estomac. Ils ont passé les rayons X et ils ont trouvé des, des, des objets métalliques, certains mesurant 10 cm de long, ce qui est beaucoup, et forcément, ça avait lacéré son estomac. L'opération a duré 3 heures pour retirer tous les corps étrangers. Nous n'avons jamais rien vu de pareil. Les médecins expliquaient que l'homme avait commencé à avaler des objets métalliques ces dernières semaines après avoir <rire> arrêté de boire. Faut que je compense. C'est vrai que boire, c'est embêtant, et il vaut mieux arrêter de boire. Mais le pas dans ta tête de « j'arrête de boire », et voir une boîte de clous et faire... <rire> oh, C'est vrai que j'ai moins envie de me bourrer la gueule. <rire> je, je trouve qu'il y a un... Ouais, voilà. Comment t'as arrêté de boire toi bah, j'ai bouffé des clous. J'ai mangé des clous. C'est ouais. une expression de... quelle. Non, non, j'ai mangé des clous. J'ai mangé, des, clues, mangé vraiment, des, des clous, Des clous, quoi. On passe tout de suite à la bad news perso d'Elie. C'est une bad news perso. Mmh qui est aussi sur le Figaro. Oh, donc c'est que ça a traversé un peu les... C'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui nous regarde, qui a un truc qui est arrivé. Et qui a été dans la presse. Voilà. La septuagénaire française avait monté une vaste escroquerie pyramidale. Oh, alors déjà, que ce soit une septuagénaire... Ouais, déjà elle a 70 valets, et en plus une escroquerie pyramidale qui me fait rire. C'est au Chili qu'elle a fait son truc. Donc elle, elle était en France. Ok. Mais son arnaque, elle l'a monté au Chili. Ok. l'arnaque. brouteuse en fait un peu. Oui, et l'arnaque, c'est des fromages. C'est-à-dire qu'elle a demandé à des Chiliens de fabriquer des fromages qu'elle vendait avec des pouvoirs. Ces fromages avaient des pouvoirs cosmétiques, ça s'appelait les petits fromages magiques, et quand tu les mangeais, euh, je crois que ça te permettait de raffermir ta peau, et euh, ben voilà, tout ça, ça. Ils ont réussi à vendre ces petits fromages à au moins 5000 épargnants chiliens qui sont tombés dans le panneau. Je pense que l'arnaque, c'est que tu payais le droit de vendre les fromages magiques. Tu vois C'est ça. Et donc, tu ouais. rentrais dans le truc, tu, tu achetais tes fromages, tu payais pour acheter les fromages et après, tu les vendais. Et ton but était de les de revendre. De de mais forcément, au bout d'un moment, ils ne vendaient pas assez de fromages et tout ça et tout l'argent allait à elle. Bref. Cette dame s'appelle Madame Gilles et elle a été euh, condamnée à six ans de prison, dont trois avec sursis. Mais elle n'était pas seule à être condamnée puisqu'elle avait des. Euh, Comment on dit Les gens qui aident des, des bandits. Euh, complice. Voilà, merci. Je cherchais le mot complice. Les gens qui aident des bandits. Les complices, c'est exactement ça. Deux Chiliens ont été condamnés à 5 ans de prison dans leur pays en 2007. L'un des complices de Madame Gilles, Victor Partouche, qui a fui avec sa famille à l'étranger, a été condamné mardi à 4 ans de prison, dont deux avec sursis, et 200 000 euros d'amende. L'histoire du Figaro s'arrête là. Mon père est le Victor Partouche de l'article. Je n'ai rien su de tout ça jusqu'à que ma femme ne tombe sur cet article dans le Figaro. Toute ma famille a déménagé en Israël où je faisais mon lycée depuis déjà deux ans, dans un programme français, et je pensais qu'ils venaient me rejoindre car c'était un de leurs rêves, et aussi tout simplement parce qu'ils m'aimaient et parce que je leur manquais. Mais non, ma famille a tout simplement fui le pays sans avertir ni mes sœurs, ni moi-même des exactions de mon père. Et même pire, mon père avait même été emprisonné, et ce pendant plusieurs mois, Quelques années auparavant à cause de cette histoire, puis libéré sous caution en l'attente du procès définitif. Mais encore une fois, personne n'était au courant, ni même ne s'en était douté. Moi-même, je ne l'ai appris que vers la fin, avant qu'il ne sorte de prison. Seulement, ma mère et les frères de mon père étaient au courant. Mais ce n'est pas tout. Ma mère a fait en sorte que mes oncles payent la caution de mon père pour ensuite monter mon père contre eux en prétextant qu'ils ne l'avaient pas aidé. On est sur quelqu'un qui est en train de tirer à boulet rouge sur sa famille. Ouais, ouais. <rire> J'en ai même parlé avec mon meilleur ami que je connaissais déjà à l'époque, et ni lui ni sa famille, que nous est, et nous étions assez proches, il n'avaient rien remarqué. Aujourd'hui, et après m'être éloigné d'eux à cause de leur influence toxique. <rire> Joli je, radar. Je suis plus heureux et épanoui que je n'ai jamais été avec ma femme et mes deux fils. D'ailleurs, je vends des fromages qui permettent d'épanouir. C'est des fromages magiques, non <rire> C'est lui qui a écrit ça ou c'est toi qui a Non, c'est moi qui a rentré. <rire> Tous les matins à 9h30, c'est Morning Galerie avec Monsieur Poulpe. Euh, voilà, c'est sur Twitch. À 9h30, de 9h30 à 10h30. Je serai en dédicace ce week-end au TGS à Toulouse. Samedi et dimanche. Demain sur ma chaîne Twitch, à 21h. Ne loupez pas le Speed 10, le dernier de la saison 2 avant la finale on saura qui va être en finale Nous avons changé le sexe des célébrités que vous allez voir. Oh c'est facile, je l'ai Nicolas Sarkozy allez, Bonne valide. réponse Oh voilà, je l'ai On va valider Cyprien Yov. Je peux presque te trouver l'autre actrice parce que le tour là c'est quelqu'un d'autre. Ah, non non pas du tout, c'est un logiciel qui transforme les gens en femmes. Ah ok. Ah oh, oui, c'est Aurélien Cotentin bien sûr. Attends, t'es sûr que c'est pas genre Aurel San <rire> C'est Johnny Depp sur la ministre qui est devenue euh, chroniqueuse, qui est redevenue ministre. Je suis sûr que c'est sur ma on regarde ma huitième proposition. Ah, Alors, sur Mylène Farmer. C'est sur mais Mylène Farmer. Qui est, mais qui est devant <rire> Faut le contourer, faut le contourer avec les doigts. Je dirais vraiment les yeux de Mylène Farmer. Mais, ouais. mais on vous dit qu'ils sont pas mélangés. Ils sont pas mélangés, c'est pas euh, ça, euh, ça le <rire> jeu. Mais oui, c'est Mylène Farmer, vous avez un point. Pourquoi de la difficulté Mais attends, mais c'est son visage. Mais oui, non. qui est transformé par le logiciel. Mais il n'y a pas <rire> de personnages. En fait, c'est Mylène Farmer. Comme Monsieur Valentin c'est start. Rendez-vous demain à 21h. En bref, d'Itineris. En bref. Il y a la Gendarmerie Nationale qui a fait un tweet avec une vidéo. Le tweet dit « À toi qui aime te sentir libre sur l'autoroute, n'oublie pas pour en sortir. Je mets mon clignotant, j'adapte ma vitesse et j'anticipe. Oui, j'anticipe. Sinon... T'es prêt Oui, je, je suis prêt, je suis prêt, prêt, ouais. T'es prêt à faire ton visage Ouais. Ça se passe en France. Hein. Ah ouais, d'accord. Oh, La jeune fille va bien. Quoi Elle s'en est sortie. Bah, meuf, c'est le moment de te poser Jouer des au questions. Elle va bien La meuf va bien, elle a eu genre euh, un truc cassé. Deux trucs cassés, je crois. C'est fou, parce que là, la bagnole... Bah putain, remercie dis, la vie, hein. Tu te dis qu'il n'y a plus rien dedans, non, quoi. Mais... En plus, c'est vraiment le, le truc de coucou. <rire> On passe tout de suite à la correction de Sylvain. Freaky Bonjour les badounettes. Bonjour, maître. Oui. Il participe même plus. <rire> non, mais non, il mais y, y, y a des gens qui me parlent de Twitch en même temps. C'est la folie, oui. aujourd'hui. Bonjour les badounettes. Bonjour, maître. <rire> ah bah quand même Tu peux être tout seul dans la classe, hein Oui, oui, aussi, aussi. Non, encore une, s'il vous plaît Bonjour les badounettes. Bonjour, maître ben Dans la Bad News 134, à 1 minute 02, Ariel dit... Bad News vous est présenté par les haters. Les haters, ils n'aiment pas votre contenu. En anglais dans l'immense majorité des cas, le h n'est pas une lettre muette, notamment en début de mot, comme chez nous. Il faut le prononcer. Un h techniquement expiré. C'est fondamental euh, parce que la prononciation ou non permet de différencier les mots. Par exemple, I, hi. I c'est je, hi c'est salut. R, hair. R, Air, hair. Air c'est l'air ambiant et hair sont les cheveux. To eat, to hit. To eat c'est manger et to hit c'est frapper. Ici, Ariel aurait dû prononcer les haters. Après, il aurait aussi pu utiliser des mots français, hein, Les frustrés, les mal baisés, les puceaux, euh, ça marche aussi. Et même mieux. Notez qu'on a une règle un peu similaire en français. Certains H en début de mot ne permettent pas la liaison avec le déterminant, alors que d'autres, si. Ce sont les H aspirés, comme dans haricot. On va dire le haricot et pas l'haricot. Donc on dira les haricots et pas les haricots. La H, les H, et pas l'H, les H. Vous voyez bien que ça créerait un problème. Le hérisson, les hérissons, et pas les l'hérisson, les hérissons. Aucun problème pour les autres par contre qui commencent par des h muets qui permettent toutes les liaisons du monde, comme l'habit, l'herbe ou l'heure par exemple. L'heure, les heures. gardez là cette technique de l'apostrophe, en cas de doute. Je vous la donne, c'est cadeau. Dernière chose, à 30 minutes 10, David dit « Devine si Tarare a pu manger ça, une pizza à l'ananas ?» Non. Tarare a vécu de 1772 à 1798. En 1780, première pizza sous sa forme moderne en Italie. Christophe Colomb découvre l'ananas. Puis on commence à en cultiver au XVIIe siècle en Europe. Donc techniquement, ça aurait pu exister. Même si a priori, l'inventeur officiel de la pizza hawaïenne, donc avec de l'ananas, est un Canadien d'origine grecque, Sam Panopoulos, qui l'aurait inventé. En 1962. Je le cite pour rire. Lol, il est mort en 2017. Bon débarras. Au revoir les badounettes. Au revoir, Merci beaucoup, Sylvain. On passe tout de suite à En bref de David trouvé sur Vice. Bref. Les Beach Boys, ça te parle Le Boys Band Non. Euh, oui, mais ça n'existait pas, les Boys C'était À l'époque, tu avais eu les Beatles qui marchaient bien en Angleterre. Oui, et ça. au même moment, aux États-Unis, tu avais les Beach Boys, un peu après, qui marchaient bien, qui est un peu une copie des, des, des Beatles, mais ils avaient leur truc à eux. Et puis surtout, il euh, y avait un des frères, des frères euh, je crois que c'est les frères Wilson qui, sont un, euh, qui, qui ont créé ce truc-là. Enfin, c'est toute une famille, et il y en a un, et c'était vraiment un génie du son.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 rêvait d'être musicien. musicien. Oui, d'ailleurs, si ça avait marché, il aurait peut-être pas fait toutes ces dingueries. Oui, mais il veut tellement que ça marche. Et il se dit, mais j'ai quoi pour que ça marche Il se dit, mais j'ai plein de gens autour de moi qui sont prêts à tout. Il y a des meufs bonnes que je baisse souvent. Eh ben, je sais où habitent euh, les Beach Boys. Donc, je vais poster deux de mes meufs bonnes qui vont faire du stop. Et un jour, elles sont postées vers la maison de Dennis Wilson. Dennis Wilson les prend en stop. Et elle, très rapidement, elle lui propose de la drogue et de baiser avec lui. Donc, le membre des Beach Boys couche avec les deux Les deux disent « Et tu sais, euh, on a un pote, il est super, vient dans le ranch. » Et peu à peu, Dennis Wilson tombe sous l'influence de Charles Manson. Drogue, meuf, etc., etc., etc. Et après, Charles Manson se fait inviter aux soirées des Beach Boys, où il y a le tout Hollywood et plein de musiciens très célèbres. Et là, il essaye de placer ses chansons et ses disques. Sauf que les autres membres de la famille, des Beach Boys, le trouvent vraiment chelou, Charles Manson. Et il y a, dans les Beach Boys, il y a un des mecs, c'est leur cousin, et c'était le plus intelligent, celui qui, qui était un peu le gars qui faisait le, le merch des Beach ouais. Boys. quoi. Et à un moment, il se fait, ok, je vais me barrer. Et il décide de partir de la fête. Sauf que Manson le rattrape, le regarde, vraiment hyper méchamment, et lui dit, je t'interdis de quitter cette soirée. Et là, tous les gens des Beach Boys ont chopé Dennis en lui disant « faut que tu arrêtes de voir ce gars, il est toxique ». Sauf que les Beach Boys ont enregistré un morceau qui s'appelle « Never learn not to love euh, ». Dennis évite de voir Manson, les Beach Boys continuent leur carrière. Manson est énervé parce que lui rêvait d'être artiste. C'est marrant, hein. il y en a un autre qui rêvait d'être artiste et qui a tué la terre entière. Voilà, vraiment, tu sens que les artistes, quand ils sont très, très énervés, des fois, ça peut faire des trucs pas top. quoi. Donc Manson est un peu énervé, il allume la télé et il tombe sur le nouveau hit des Beach Boys, qui s'appelle Never Learn Not To Love. Manson tombe dessus à la télé et Manson fait... C'est ma chanson Oui. Il avait fait un morceau qui s'appelait Cease To Exist. Ils ont changé le titre, mais le pont et certaines des paroles, où seul Dennis Wilson est crédité. Donc Dennis Wilson qui connaissait Manson comme auteur-compositeur. Donc il lui a volé une chanson. C'était pas la bonne idée ça. Non. Furieux, Manson menace son ami en lui montrant une balle de revolver, en lui indiquant qu'à chaque fois qu'il la regardera, Wilson devra se rappeler de la chance qu'il a d'avoir des enfants en vie. Voilà, bon, bref, la suite de l'histoire, vous la connaissez. Charles Manson a vrillé de ouf. D'ailleurs, il y a euh, une femme enceinte qui s'en rappelle euh, bien. Voilà, Il y a même un film qui est sorti au cinéma. Mais en tout cas, sachez que les Beach Boys ont chanté du Charles Manson. En bref, de Jérôme, dans le Courrier international. En bref. C'est très compliqué. C'est une femme qui a été arrêtée à l'aéroport euh, en Égypte. On suspecte que c'est une espionne. D'accord Ils l'ont arrêtée. Elle venait pour les, une, une exposition d'art contemporain à la pyramide de Gizeh. Et en fait, ils l'ont complètement arrêtée. Ils l'ont gardée pendant plusieurs jours pour essayer de voir euh, si elle était là pour espionner. Et cette femme s'appelle Aïda, Aïe. DA, et c'est un robot. C'est un robot humanoïde qui fait partie de l'exposition et le truc d'espionnage en Egypte sont persuadés que c'est un truc d'espionnage avec des disques durs, parce qu'il y, y a des caméras dans ses yeux et tout ça. Et l'artiste a dit, eh oui, c'est parce que c'est un robot. Ils ont dit, bah oui, vous nous espionnez. Ah non, parce que vu que c'est un robot et que l'œuvre est un robot, il bah y a des caméras, il y a des trucs. Oui, donc vous nous espionnez avec. Voilà, c'est... <rire> il a enlevé les modems mais il a dit « je ne lui arracherai pas les yeux ». Elle a été détenue dans les douanes pendant 10 jours. Et elle a été libérée le 21 octobre dernier. Voilà, euh, elle, a, elle a pu être exposée. Ouf Oui, mais je veux dire, un humain voit des choses aussi. Donc il y a un moment, euh, je veux dire, dans Peut ce Peut-être qu'il pensait euh... que ça allait retransmettre directement. Euh... Bon, bref, C'est le moment de la promo Displate Displate, bon, euh, c'est pas la première promo Displate qu'on fait dans l'émission, mais c'est trop bien. Regardez, j'ai reçu la Displate avec le, le dessin de la petite mort. Voilà, vous pouvez la voir, elle est, elle est sur ma, ma boutique Displate. Voilà, bon, bref, je suis un peu d'auto-promo. Displate, c'est quoi? Bah, c'est des affiches en métal que vous pouvez coller sur votre mur via des aimants. C'est-à-dire que si vous déménagez et que vous voulez reprendre votre caution, c'est hyper facile parce que vous avez mis vos aimants sur des petits autocollants qui collent sur votre mur, mais qui fait aucune trace. Et puis vous avez posé votre poster dessus. Puis après, vous enlevez votre poster. Vous pouvez non seulement changer de poster quand vous voulez, sans faire de clous, sans, sans faire de trous dans votre mur. En plus, nous, on a un lien, on a une remise. Si vous achetez une ou deux displays, c'est moins 26 Et si vous achetez trois ou plus displays, c'est moins 36 Voilà, c'est avec le code promo qui est juste en dessous. Je crois que je vais me laisser tenter, hein, en vrai. Bah, ça fait envie. Bah, à force de les voir, en plus c'est vraiment quali Surtout qu'ils ont des licences oui. officielles. Donc ça veut dire que quand tu achètes du Marvel, c'est du, vraiment du Marvel. Du DC, c'est vraiment du DC. Star Wars, ils ont vraiment les grosses, grosses marques. Là, comme vous pouvez voir aussi, ils ont du Power Rangers. J'adore les Power Rangers. Et je me suis dit, ça serait trop bien d'avoir des posters des Power Rangers chez moi. Le problème, c'est qu'il y a trop de posters différents sur Display. Alors je me suis dit, et je sais, je sais ce que je vais faire. Vu que les Power Rangers, leurs ordres, ils se transforment. Et ben le mercredi, j'ai les ordres en formation. Et le lendemain, je fais, vite Transformez-vous en méga-zord Voilà. On s'amuse comme on peut. Mais ça m'a sorti de la dépression. En plus, le displate, c'est du métal. Donc, euh, eux, ils s'engagent quand vous achetez une displate de planter un arbre. Et Ils non. utilisent des displates pour creuser dans le sol ouais. pour mettre la graine non, pour mettre planter l'arbre. Arbre. Donc, je veux dire, c'est Écolo à fond. <rire> C'est imprimé en Union européenne, acheté chez eux. Ça nous permet bah, de continuer à faire Bagnose puisque. Bah, il... Ça produit l'émission. Ça produit l'émission. Et en plus, si vous achetez des displays de la petite mort, ça reproduit encore plus l'émission parce que j'ai un pourcentage dessus. Wow. Tu m'as fait une explosion là je, je peux. Franchement, on peut. Une, une petite. Ouais. Une grosse. Yes. <rire> un, canard, un canard en plastique. Je, je pas. On passe à la bad news de Elisa. Ah, la bad news du jour, j'aime beaucoup. Est-ce que tu as déjà entendu parler de Jonathan Lee Rich Non, c'est normal, c'est un Américain. C'est l'homme qui a posé le plus de plaintes toutes confondues dans le monde entier. <rire> c'est un mec, il est vénère. Est... Ah, ouais ah ouais, je vais plainte. Voilà. Il est né en 1976. Ah, vous avez le même âge. Philadelphie, en Pennsylvanie. Son premier procès, c'est un procès contre sa mère pour maltraitance. Bon, on dit. comprend un peu. Il gagne le procès et touche une indemnité de 20 000 dollars. Et en fait, quand il a eu ces 20 000 dollars, je pense qu'il qu y a un truc voir. dans son cerveau qui s'est dit. C'est mon métier maintenant. Je rien fait à part me faire maltraiter, ce qui est déjà pas mal. Et j'ai gagné 20 000 dollars. Et donc après, il a commencé à chercher des trucs pour porter plein de ouais, ouais. Et il est devenu un peu fou ouais sur la route. Après cela, il va en action en justice. Il a posé 2600 plaintes. Quoi Il a journées à faire ça Ses amis, ses voisins, ses parents, des stars, des personnalités historiques décédées contre une tribu d'Israël, contre des monuments tels que la tour Eiffel. Mais quoi Il est actuellement incarcéré au Federal Medical Center de Lexington dans le Kentucky parce qu'il a fait tellement... Il a saturé la justice américaine ouais. parce que toutes les demandes doivent être prise en compte. Et en fait il en fait tellement, et elles sont tellement de plus en plus absurdes, et puis il a fait des, des, des trucs, enfin tu verras, euh, complètement folle donc du coup il, est, euh, il a été euh, incarcéré. Ouais en mode arrête tes conneries gars, tu fous le bordel. Parmi tous les procès qu'il a fait, il y en a un, il a fait un procès à un mec qui s'appelle Michael Vick. Et Michael Vick aux états unis c'est un, un, un combattant de chiens, je, je sais pas ce que ça veut dire, parce que j'ai traduit de l'anglais, parce que l'article était en anglais, enfin en tout cas il l'a condamné à la police en portant plainte, il a dit Michael Vick a volé mes chiens pour acheter des missiles iraniens. C'était ça le procès. Est-ce que vous avez vraiment volé les chiens à ce monsieur pour acheter des mi missiles à, euh, iraniens En le disant, tu piges le truc, tu euh, fais « Ah oh, putain euh... !» <rire> George W. Bush, il lui a tenté un procès. Dans un procès, il prétend avoir financé la carrière de l'auteur-compositrice euh, Amy Winehouse. <rire> Dans son procès, il explique que Amy Winehouse, pour pouvoir... Euh, pro produire sa carrière, avait besoin d'argent. Donc, elle a demandé à Rich de venir, elle l'a embobiné, elle lui a mis des explosifs autour du cou, elle l'a envoyé braquer des banques. <rire> Et avec tout le braquage de banques, elle s'est payée, elle a, elle a fait des concerts. <rire> ce serait incroyable que ce soit vrai. Ce serait tellement fou. C'est que dans sa tête. Hein. Il a, parmi tous les procès qu'il a fait, fait un procès à Bill Gates, au Parti libéral du Canada, aux bonbons Skittles, et il a fait un procès à Magna Carta ainsi que cinq autres co-accusés pour avoir conspiré avec le duc de Normandie pour pervertir la langue anglaise. Mais au milieu de tout ça, il a volé des cartes euh, bancaires, ouais. il a vraiment volé des trucs, il a acheté des bracelets Gucci et des créoles en or, et puis du matériel informatique avec des cartes volées. Le FBI il a chopé et avec tous les trucs qu'il avait fait, c'est là il s'est retrouvé en taule, en fait ça faisait un lot de, de trucs ouais, ouais, ouais. Il a été arrêté en février 2003, il est en prison, mais le problème c'est qu'en prison, il avait plus rien à faire alors il a attenté des procès euh, de la prison c'est vrai qu'il lâche pas il comprend pas non du coup la, les, le gouvernement a dit euh, à, la, à la, là où il était incarcéré empêchez le d'envoyer de, des lettres du coup ils lui ont enlevé tout ce qui est papier et crayon alors lui il fait des deals avec d'autres prisonniers pour euh, on lui on lui donne des bouts de crayon des trucs et dès qu'il a un truc il fait un procès mais Plusieurs de ses plaintes ont été rejetées, mais il a pu quand même amasser 8 millions de dollars. Il aurait même porté plainte en 2009 contre le livre des records. Il a dit qu'il ne voulait pas que le livre des records le fasse apparaître dans le livre des records comme l'homme qui avait le record de plus de procès au monde. Et le livre des records a juste dit « On n'a jamais prévu de faire ça <rire> ». <rire> c'est drôle, ça. Et donc, dans tous les trucs, il a, il a attaqué Britney Spears, encore, Che Guevara, Nostradamus, parce qu'il y a des trucs qu'il a dit qui ne sont pas arrivés. <rire> Et l'Empire Romain. Voilà. Je, je, ce mec, je, je... Et le pire, c'est que ça a marché plein de fois, quoi. Ça, ça qui est ça, terrible. Est que des fois, ça marche, ouais. Putain Mais la justice américaine, il faut vraiment qu'il se pose des questions, quoi. Bah, oui, là, oui. C'est vrai que c'est un, un truc qui oblige les gens à... à, à, à Envoyer des trucs comme ça. Bref, Micro Lanta épisode 7! Bienvenue dans Micro Lanta! On commence cette semaine par l'épreuve des paresseux et elle a déjà débuté! Il ne reste que 4 candidats accrochés. Xen oh putain Il ne reste que trois candidats accrochés. Vegeta, Batman et Teura. Alors, Teura, ça vous fait quoi de vous dire que votre père vous regarde certainement de là-haut Bah oui, je le vois sur sa terrasse en haut de la Corine. Coucou, papa ah Du côté de Batman, ça tremble. Vegeta est admirable. Ça fait déjà deux jours qu'il tient. C'est l'élu. Hum, mmh, le monte ah, Batman a touché l'eau, la victoire, elle est pour les rouges. Claude, symboliquement, c'est à vous que je remets le premier totem d'immunité de cette aventure. Mon précieux Ah non, Gollum, j'ai dit que je la remettais à Claude. C'est qui, Claude Quoi Hein J'ai dit Claude Oh, pardon. Non, je voulais dire Vegeta, bien sûr. Les jaunes, on se retrouve demain soir pour le conseil. Vegeta, tu es l'élu. Non, je suis prince On ne peut pas m'élire, j'accède au pouvoir par le sang Vegeta, prends le manioc bleu et tout s'arrête. Après, tu pourras rentrer chez toi et aller à Ikea avec Bulma. Prends le manioc rouge et tu me suis dans le terrier du Lapin Blanc. Tu veux m'enculer, c'est ça Non. Le Lapin Blanc, c'est ta bite Bah non Bah non, je l'appellerai pas comme ça. Vegeta, si tu prends le manioc rouge, tu deviendras plus fort que sans Goku. Quand est-ce qu'on commence T'as des poppers, j'espère les rouges rentrent sur leur camp avec le sourire et ils ont de quoi être heureux. Tout leur réussit, Ray à transformer leur cabane en sofitel. Bonjour, c'est quand qu'il vient Bob l'Éponge Parce que je, je bande. Vegeta gagne toutes les épreuves, Pikachu s'occupe de la pêche et grâce à Pou, le groupe peut même se connecter à YouTube. Bonjour, je suis Nicolas Sarkozy. Alors que chez les jaunes, c'est plus dur. Tous ont extrêmement faim. Pour les filles, ça plus, on a crabé là. Ça nous fait une majorité. Cersei On te fait confiance, hein Girl power Ne vous inquiétez pas. Je suis une personne de confiance. Les filles, désolé de vous interrompre dans votre stratégie, mais j'ai une idée. Cette nuit, on va faire une chasse aux crabes. Ah non, pas les crabes. Notre mascotte est un crabe. D'ailleurs, j'ai même fait un cri de guerre. Crabi crabo. Et c'est fini Oui, mais ça rime. Bon, bah, tant pis. Je vais chercher une autre solution. Attente J'ai peut-être une idée qui pourrait convenir à tout le monde. Nabila j'ai une grande nouvelle. J'ai organisé le mariage de Crabella. C'est vrai? Oh, c'est merveilleux. Oh, c'est trop beau. Yeah! Ah mais qu'est-ce que vous faites Théora, Tom, Batman, arrêtez de tuer les crabes Non, crabez-la Non, pas les pas pourquoi vous les mettez dans vos fondement Mais pas tout de la déco, pourquoi tu les aides à tuer des crabes Mais pourquoi vous tranchez la tête de crabe au junior? Et comment vous avez trouvé la tête d'un crabe Oh, quel heureux hasard, si je puis dire. Pas de conseil demain, du coup. Merci à tous d'avoir suivi l'émission. Je vous rappelle qu'on a un Patreon. Et si vous vous abonnez, vous avez tous les trois mois un cadeau exclusif. Si vous restez pendant un an, vous avez un hoodie au bout d'un moment avec des, avec un t-shirt avec écrit Bad News. Royal Badounet. Voilà. Et ça, ça sera exclusif au Patreon. Et puis, on a YouTube aussi. On a un Tipeee. On a un Utip. Abonnez-vous. Merci à tous. C'est grâce à vous que l'émission se fait. On se donne rendez-vous mardi prochain à 17h45. Des bisous. Ciao. On peut compter